Alors, j'ai sélectionné euh, quelques petits articles et euh, ça va être intéressant pour vous. Euh, notamment, ce petit article euh, sur la propriété intellectuelle, parce que beaucoup de gens me posent cette question-là, enfin, me posaient parce que plus personne ne me la pose. J'ai l'impression que c'est passé. Euh, sur la propriété intellectuelle des outils que vous utilisez dans vos formations. Euh, faites attention du coup aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle, euh, notamment sur le contenu pédagogique. Vous allez sûrement enrichir vos formations eh bien, de, de recherche Internet, d'articles et de livres. Mais soyez attentifs à bien respecter les règles en vigueur euh, quand vous les utilisez. C'est-à-dire qu'il bah, y a les droits moraux, il y a la création de contenu, c'est-à-dire qui a fait le contenu. Vous devez différencier donc le droit moral moraux, euh, morale, et le droit patrimonial, la propriété du contenu, à qui appartient le contenu. Okay Lorsque vous rédigez un contenu, c'est ce que cet article que je viens de vous mettre en lien va vous expliquer. Il va vous expliquer comment savoir à quel droit ça appartient et comment vous avez le droit d'utiliser les choses que vous trouvez sur Internet pour rédiger vos formations. Okay Parce qu'il euh, parfois, à certains moments, bah, de vous, vous devrez conclure des, euh, des contrats de cession de droit voilà. euh, pour, pour être tranquille. Alors, je vous dis ça, il y a des gens qui vont paniquer et qui vont se demander s'ils ont le droit d'utiliser ce qu'ils ont le droit d'utiliser. Euh, sachez que là, c'est ce que je dans la veille juridique. Euh, pensez à utiliser des banques d'images aussi euh, gratuites, euh, libres de droits euh, ou des images qui vous appartiennent, mais n'utilisez pas des images dont vous ne savez pas d'où ça provient. Très important. Même s'il y a 99,9% de chances que personne ne viendra vous embêter dans vos formations parce que vous utilisez des choses d'ailleurs, euh, sachez qu'il y a quand même 0,01% de chances qu'on vienne vous embêter sur les sur euh, l'utilisation de, des outils dans vos formations. Alors, qui pourrait vous embêter Vous allez me dire, oui, mais qui peut m'embêter pour ça Et qu'est-ce que je risque Alors, déjà, qui peut vous embêter ben Seuls les ayants droit pourraient vous embêter. Parce que vous pouvez avoir un contrôle des impôts, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir un contrôle des IRSAF, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir un contrôle de la répression des fraudes, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir un contrôle euh, de la DRET, ils s'en foutent. Vous pouvez avoir un contrôle Calliope, ils s'en foutent total. Ok Lisez l'article de blog, il va vous dire un peu comment vous organiser. Même si, euh, même si j'ai totalement confiance en vous. Voilà. En tout cas, c'était pour votre veille juridique. Pensez à, à, à lire cet article et à l'exploiter le, à ou pas, si ça vous concerne pas.